Il va falloir que je retrouve encore le, la page. Alors, j'ai fait une, une conférence la semaine dernière. Donc, c'est parti. Je vais vous partager ce que vous venez de voir à l'écran. Donc, bonjour. Donc, euh, nous sommes le 5-12-2022. Euh, la date est importante parce qu'avec ce que je vais vous dire, donc il y, y a des changements qui vont se faire très prochainement. Donc, euh, je vais commencer par, par la nouveauté. Alors, je me présente, et ben vous verrez euh, qu'il y a des changements. Je suis partenaire national France de MSN ce que vous voyez. Donc, MyLC, my euh, MLC, je dis MyLC parce que c'est My Life Control et vous verrez ce que ça fait. Et Je vais vous présenter donc le conseil d'administration très rapidement parce que je vais essayer de passer une petite heure avec vous et en quatre parties, la quatrième, je ne sais pas si je pourrais la faire, c'est le marketing de réseau, parce qu'on peut gagner de l'argent avec ce que je vous proposais en dehors du pur investissement, puisqu'on est bien dans un investissement de capital risque. Alors, regardez, ça c'est tout nouveau je ne sais pas si vous voyez l'entièreté, je vais peut-être en mettre en plus petit. Ça veut bien aller, on est en partage. Donc, euh, bah, je me présente, je suis Régis Devos, ce que vous voyez à l'écran. Euh, depuis jeudi, je fais partie du. en plus de Partenaires national France et DomTom aussi, on ne précise pas, mais voilà, sauf s'il y a des gens qui veulent s'y si, si coller. Et ça, c'est intéressant aussi. Officiellement, je dis bien, parce que là, on est dans un développement international et chacun peut euh, développer partout où bon lui semble. Donc, membre actuel du conseil d'administration, Régis Devoix, Gilbert, Victor, donc ça, c'est pour l'Afrique, Oudi et Kiran Jett Singh. Je n'ai pas la photo, je ne l'ai pas mis, mais c'est notre référent docteur euh, pour justement euh, ce, qui va, ce qui va suivre, c'est-à-dire… Hein, le, le projet MFC Engineering qui est très concret. Donc, euh, voici pour les nouveautés. Donc, euh, si vous avez bien vu, il y a 10 personnes, il manque encore 5 personnes. Je ne casse pas que c'est un engagement qu'il faut prendre et puis qu'il faut accepter. Hein, Ce n'est pas rien, hein, puisqu'on a un développement à l'international à proposer. Moi, je m'occupe de la France, euh, c'est déjà pas mal. Voilà, donc... Je vais repartir sur la présentation vraiment du projet. Et c'est bien pour ça que vous êtes là. C'est parti pour partage. Voilà, est-ce que vous voyez l'écran Vous pouvez mettre un petit mot peut-être Déjà, est-ce que vous m'entendez déjà c voilà. OK. Très bien. Alors, c'est parti. Donc, euh, c'est enregistré hein, depuis, euh, depuis tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter Eh bien, je vais vous présenter la société MLC Engineering, Société d'ingénierie. Alors, qu'est-ce que c'est bah, C'est une société dans laquelle nous, on peut prendre actuellement des parts. Je dis bien des parts de cette société. Et bah, si vous voyez à l'écran, eh c'est euh, bah, la création est mise sur le marché euh, d'un système sûr, international de surveillance du continu de la glycémie. Donc, je pense que tout le monde connaît à peu près ce genre de choses, même sans, sans rentrer dans les détails. Je vais quand même vous en parler ici. Alors, ce qui est important, bah, il y a plein de, plein de chiffres ici à l'écran. J'espère que vous les voyez bien. Ce qui est important, euh, je dirais malheureusement, c'est ce, ce, ce nombre de 530 millions, euh, et puis il y a vrai que 232, bon voilà, on va dire, la, encore la moitié qui, qui s'ignore, j'en fais sûrement partie d'ailleurs, et j'attends, toujours un, un, un doute, mais euh, ça touche énormément de monde, quelle que soit la raison, que ce soit, euh, euh, énorme, il y a énormément de, voilà, de solutions euh, apportées dans la dans la vie pour euh, pour être diabétique hein. donc euh, vous voyez le nombre et on est quand même ça fait quand même une grande partie de la population hein. euh, bah c'est très délétère hein, donc c'est très mauvais puisque comme vous voyez euh, si c'est pas euh, si c'est pas euh, pris à temps bah, il il peut y avoir des décès, hein, 1 sur 10, ce n'est pas négligeable. Les femmes enceintes sont touchées, les adultes, une tolérance au glucose altérée. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise euh, hygiène de vie, mais c'est peut être, euh, hein, comme je disais, multifactoriel. Voilà pour les informations. Donc, je vous donne ces informations. Je ne suis pas médecin, mais je vous les propose. Ce sont des, bah, ce sont des, des statistiques hein, euh, réelles. C'est l'étude de marché qui a été faite par, euh, par la société que je vais vous présenter ici. Euh, en l'occurrence, MLC Engineering. Et je vais faire un petit aparté tout de suite. La société qui est derrière tout ça s'appelle Holo Limited. Voilà, en anglais. Donc, euh, pour faire une relation pour, pour nos anciens, on n'est pas parti carrément dans une autre société, mais là, on est dans une société que l'on propose au financement. Et c'est ça le, la, la grande différence pour ceux qui, qui ont vu euh, Holo à ses débuts changer radicalement de direction. Même si c'était le but, puisque si vous vous souvenez bien, et ça je parle parce que je sais qu'il y a des anciens qui ont été un petit peu perdus, ça c'est très important que la redirection n'est pas euh, tendre, euh, différente qu'avait qu été prise, parce que dans l'écosystème dans de Holo, eh bien, il y avait euh, la possibilité, donc, et on en avait parlé, de, euh, du secteur de la santé, et là on est en plein dedans. Donc là, je reviens donc à MLC Engineering, qui est la société qui nous intéresse. Je vous mets à l'écran ce qui existe actuellement, donc, les glucomètres, ça s'appelle comme ça, hein, la classique, avec PICUS et tout ça, et puis euh, toutes les contraintes qu'on peut, qu peut connaître, et puis les systèmes de surveillance continue du glucose CGM, et c'est ça qui va nous intéresser. Donc, euh, vous comprenez bien qu'on qu ne réinvente pas la poudre, Hein, on, ou la roue tout. donc euh, bon, ça fait à peu près 5 ans qu'on a, qu a des systèmes très pratiques mais euh, bon voilà un petit schéma pour, euh, pour les plages euh, qui ne suffisent plus hein, donc vous voyez euh, hein, alors ça c'est très technique euh, je vous laisse à l'écran un petit peu c'est le temps de mesure sur, sur 24 heures de, du taux de glucose Hein, plus ou moins important dans la journée, et ça c'est important, mais là, ça ne suffit donc pas euh, de périodique, mais il faut que ça soit en continu idéalement. Voilà ce qu'exprime en fait ce, hein, ce, cette courbe que vous voyez, hein, euh, très important justement pour ceux qui ont cette problématique. Donc, évidemment, comme je l'ai dit, on ne réinventait rien, on a les leaders du marché il y en a deux principaux, je confirme, parce que ma femme a travaillé à l'hôpital euh, en région parisienne, et euh, le, free, le freestyle, euh, c'est le cas de le dire, hein, ils, sont, ils, ils sont vraiment euh, libres de, de leur quasi-monopole. Hein, c'est vraiment… et on a Dexcom aussi. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, hein, mais vraiment, ce sont les principaux. Et voilà le coût hein, d'estimer 80 dollars. Alors, on est sur de l'international, je ne vais pas parler en euros, hein, mais… Euh, voilà, ça fait à peu près 160 dollars pour, pour, pour 30 jours et 240 dollars pour le Dexcom qui est plus cher. Voilà, voilà ce qu'on a actuellement sur le marché, plus d'autres beaucoup plus petits. Mais déjà, cela se se des un, un gros chiffre d'affaires, hein, 2 milliards euh, pour Dexcom et pour Freestyle, hein, le, le premier, 3,3 milliards de dollars, et euh, ils sont loin de couvrir euh, l'entièreté, hein, puisqu'ils sont chers, ils ont, ben là, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas accéder à, à, ces, à, bah, à, à, ces, à ces outils. Et c'est là que euh, MLC va pouvoir euh, s'insérer. Hein Alors, je dis bien s'insérer, quel, quel est le but Donc, justement, euh, on ne répond pas à la demande du marché, donc basse concurrence, hein, ce que vous avez vu, un quasi-monopole, donc c'est jamais très bon. Ils font les prix qu'ils veulent, qu veulent, et puis euh, ils trouveront bien des prétextes pour augmenter euh, voilà, le, les coûts euh, hein, avec euh, l'inflation et tout ça. Ils ne gêneront pas, puisque c'est peut-être même réel. Hein. Donc, je parle du coût élevé des produits. Hein. On n'est que dans une mesure, il hein, faut quand même relativiser les choses. On n'est pas dans un système de, de, de soins, c'est un pré-soin. Voilà, donc euh, l'idéal, c'est d'avoir un outil euh, bon marché, efficace, et puis, euh, parce que dans, vous voyez dans le rond, rond rouge, pas d'accès à euh, tout le monde, hein, c'est ce que vient de dire. Et là, le centre d'ingénierie, bien, se, vraiment arrive là-dedans. Donc, c'est le but hein, pour des diagnostics de problèmes de santé. Hein. Alors, on est vraiment dans un projet humain, hein, puisque l'objectif, c'est de qu'un maximum de personnes sur la planète puissent euh, se diagnostiquer. Voilà. Donc, euh, on est euh, dans, la, dans le domaine de la technologie médicale, ou MedTech. Voilà. Ça, c'est la dénomination précise dans laquelle on, on peut euh, prendre départ. Évidemment, euh, ça ne se fait pas tout seul. Donc, un, un nombre de différents domaines d'activité spécialisation, hein, euh, ne euh, serait-ce que pour le développement de l'application mobile, parce que vous voyez, ça se passera avec un mobile hein, et pas un appareil euh, particulier, ce sera possible aussi. Hein. Alors, à savoir ce que je vous montre là, le, ça, le prototype existe déjà et euh, on va dire que c'est le premier produit que MLC va mettre sur le sur marché. Il y aura d'autres systèmes de contrôle différents, je n'en parle pas pour l'instant puisque ce n'est pas, pas, euh, pas le moment, mais euh, on n'aura pas qu'une corde à son arc, comme on dit. Donc, le centre d'ingénierie va faire une plateforme pour euh, différents euh, outils. Alors, celui-ci, hein, le, le but, hein, ben, je vous le répète, euh, un CGM, euh, système, je dis en français, euh, de contrôle de continu de glucose. Continue de glucose euh, à l'écran, vous voyez que les mesures ne bah, sont pas suffisantes. Je vais pas tout vous lire ce qu'il y a à l'écran, puisque ça a enregistré, vous pourrez prendre le temps de regarder. Hein. Euh, mon but n'est pas de lire ce qu'il qu y a à l'écran, mais de vous expliquer ce que ce que moi, je, je ressors de cette de, de ces informations. Ce qui est important à comprendre, c'est, je vous l'ai dit, smartphone. Donc, on va dire quasiment partout sur la planète, euh, le smartphone, euh, bah <rire> Euh, et utilisé hein, c'est vraiment très très rare qu'il n'y ait pas euh, un smartphone dans, dans la main d'une personne sur cette planète ça arrive mais euh, c'est l'outil idéal hein, donc ça ne demande pas de dépenses supplémentaires hein, donc il y aura quoi un développement de, de, bien sûr du programme mais aussi de la j'appelle ça la pastille hein, qu'on se mettra euh, euh, pour, sur, le, sur le corps sur le bras ça. Pour mesurer son taux de glucose. Voilà donc des exemples visuels. Je vous parlais justement de cette pastille sur le bras parce que c'est plus pratique. Et, hein, si on se le met derrière le dos pour euh, pour tester euh, avec le portable, c'est pas pratique du tout. Hein, vous voyez, à hein, moins d'être très souple. Donc euh, vous voyez la mesure. Bon, je le mettre tout sur le bras gauche, étonnant. Hein, hein. Moi je le mettrai sur le bras droit, je suis gaucher. Voilà. Donc ça c'était un petit peu pour euh, le divertissement, donc euh, pour le visuel. Donc, euh, les choses sérieuses, ça c'est pour nous, offre aux investisseurs, donc euh, euh, devenir copropriétaire de l'entreprise en achetant des, bar, des parts d'investissement. De, donc, voilà comment c'est réparti, et c'est assez généreux et assez suffisant pour nous et pour la société, 50-50, voilà, kif kiff comme on dirait. Donc, c'est très bien parce que euh, on sait que la société va pouvoir profiter quand même d'une bonne partie des des investissements pour faire le nécessaire et pour avoir des produits très, très propres et très efficaces. Et bien sûr, euh, euh, quand ça va être sur le marché dans un pays, ça sera, euh, bah, il y aura tous les contrôles et puis euh, les, certifica les certifications. Donc, que met euh, MSC sur le tapis Donc, 20 milliards de parts. Ça paraît énorme. Mais vous voyez, on est déjà 50-50, on est à 10 milliards de parts. Et l'objectif, c'est 40 millions de dollars euh, pour… Euh, pour les ventes. Donc voilà, situé un petit peu ce que vous pouvez euh, envisager, à savoir que vous verrez que le minimum, de et ça c'est énorme, actuellement, de parts disponibles, c'est quasiment un million. Un million de parts. C'est exceptionnel. pour ça que pour ceux qui sont venus euh, suite à, à mes messages, euh, on est bien sur du x 1000, parce qu'avec ça, avec à peu près 1000 dollars, du moins, avec 1000 dollars, on arrive à un peu près, on va dire, à un million. Mais avec euh, des pas plus importants, vous verrez qu'on les dépasse. Donc, comment ça va se passer Ça, c'est très, très important à comprendre, puisqu'il y, y a un plan. Donc, euh, 17 étapes et trois stades. Hein. Alors, la première de 1 à 7, étape de 1 à 7, ça peut aller assez vite, parce que je vous l'annonce euh, tout de suite, que, et pour ceux qui sont dedans, ils l'ont vu sûrement dans le back-office, dans le back-office, eh on va passer à l'étape 3. Là, on est à l'étape 2, donc ça va très, très vite. Étape 3, euh, dans environ 5 jours. Voilà. Alors, ça dépend, c'est calculer les étapes en fonction du, du montant euh, qui, est, euh, qui est investi par euh, bah, l'ensemble sur la planète des investisseurs. Donc, euh, d'achat de parts, à savoir qu'un part qu que, que, que les PAC même s'ils ne sont pas payés entièrement, compte pour, hein, euh, si vous payez en plusieurs fois, si vous avez payé 1 000 5 000 en plusieurs fois, eh bien, c'est compté comme 1 000 ou 5 000 hein. C'est la confiance qu'il y a entre la société et vous, et, et réciproquement. Donc, si vous mettez 50 dollars ça veut dire, vous prenez un pack à 1 000 que vous, vous verrez comment, eh bien, euh, vous pouvez le prendre, euh, mais euh, allez jusqu'au bout. Je le répète et je le répéterai quand je montrerai les packs parce que ça, c'est très important. Sinon, ça ne marche pas. Parce que la société, elle, elle, elle, va, elle, va, elle va demander des avances d'argent à sa banque, à des banquiers ou à des financeurs. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu qu'est-ce qu que ça veut dire On part de 2024, donc on est dans un projet à 18 mois, quasiment. quasiment 18 mois, c'est important, parce qu'il y a eu des options qui, ont été pro, qui sont proposées, euh, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, financement 2 millions de dollars, ce n'est pas grand-chose. Hein donc, 15% quand même des parts de la société. Euh... Je vous dis, euh, on est en précide, donc euh, pré-graine en, fr en français. Hein donc, euh, on fait pousser, euh, la, euh, euh, on n'est pas dans les armes, mais on fait pousser des armes. J'aime bien prendre cette, cette image. Donc, de 1,7, ça peut aller très, très vite. Ça peut aller très, très vite. Je vous l'ai dit, étape 3 très bientôt. Et, euh, bah, c'est réservé, on va dire, à des, à des petits porteurs. Hein, les packs vont de 1 000 à 50 000 vous le dis, vous verrez, bien sûr, tout le monde va prendre ce, ce, le plus gros pack, mais j'encourage vos petits packs, parce que qu'est-ce qui va se passer 2024-2025, tout dépend de la vitesse de, de développement, justement, du, du réseau de financeurs, Eh bien de l'étape de 8 à 18, il va y a avoir 5 millions de dollars, mais je peux vous le dire déjà, et ce n'est ce, ce, ce, pas moi qui l'ai dit, c'est Ivan Saltanov, donc, que je, dont je ne vous ai pas parlé, qui est le directeur, le CEO donc, de MLC Engineering, qui a déjà des, des business angels, si vous voyez, des fonds de, capitaux, de capital risque qui sont prêts à mettre quelques millions et je, il y a même des, vous verrez qu'il y a des packs qui sont prêts pour 100 000 dollars, jusqu'à 2 millions de dollars. Voilà, pour les, bien sûr, c'est réservé à ce genre de société. Donc, si vous êtes une société, vous pouvez, vous pouvez le faire au nom de votre société. Ce sera votre nom quand même, mais puisque ce sont des parts, des parts nominatives. Hein. Donc, ça, c'est très important de savoir que, bah, de 8 à 18, je dirais même de 8 à 13, ça risque d'aller très, très vite. Parce qu'on n'en verra pas, euh, on verra, on verra pas euh, euh, beaucoup pour nous. Hein? Euh, pas de très bonne chose pour le financement participatif, mais pour la société c'est très intéressant parce qu'avoir euh, un afflux d'argent comme ça très rapidement, et eh bien pour eux ça permet de faire avancer plus rapidement euh, bah, tout le côté technologique et puis tout, tout ce ce qui a à mettre comme argent dans le, dans le financement pour euh, hein, ne serait-ce que euh, bah, le, les certificats, les certifications, euh, quand on va mettre ça en place, 2025, 2027, ce n'est euh, bah, pas évident. Hein. Donc, 2025, 2027, on parle déjà de l'élargissement élargissement de la géographique des ventes et des chaînes d'approvisionnement. Donc, on n'est pas du, sur du long terme, on n'est pas sur du 10-15 ans là. On, est, on parle de 2025-2027. Là, on est en 2023. Hein. fin On est en 2023. C'est très, très court. Donc là, on parle déjà de, de produits qui vont déjà pouvoir être euh, sur le marché. Et après, eh bien, on passe sur un système euh, relativement classique vers une, euh, en visant euh, bah, une IPO, en visant bah, le, le marché boursier professionnel. Mais là, euh, clairement, ça sera à partir de 500 millions de dollars de financement. Donc là, il y aura de grosses sociétés qui auront mis de l'argent. Le, le risque, ben là, nous, on prend, on prend un risque, on est dans du capital risque, mais à ce moment-là, le, le, le risque sera quasiment nul, puisque ça sera sur le marché, il y aura du chiffre d'affaires. Donc, euh, euh, ça sera vraiment facile de proposer ce, pro, ce produit-là, s'il est bien implanté un peu partout ça va aller vite pour atteindre ces 500 millions de dollars. Il y a des sociétés qui peuvent, qui peuvent se permettre de mettre ce genre de, pas ce genre de montant, mais au moins 1 ou 2 de, ce que, de ça. C'est très important à comprendre parce que euh, ce que je vous montre là, on va encore avoir de la, de la chance, de ça, ça va être réservé aussi pour nous, on pourra en prendre, mais euh, l'escompte que je vais vous montrer, il ne sera plus à 1 Hein. Déjà, je peux vous le dire, ça a été annoncé. En six mois, normalement, l'escompte le, va, va être divisé par 10, donc il va passer de 1000 à 100. Ça va très vite. Là, on est vraiment dans le, dans le début du début, il hein. faut bien le comprendre. C'est pour ça qu'on a des super propositions euh, actuellement. Et c'est maintenant qu'il faut réserver les packs. Il y a pas, hein, je ne vais pas aller par quatre chemins. Voilà, donc, on en revient à ce que je vous ai dit du x1000. Eh bien, on est à peu près, effectivement, ça dépend des packs. Si on prend un pack à partir de 3000, on est au-dessus. Hein, on est à, à 1000 à fois 1, 1001. C'est dur, 1001. Donc, on est à plus de 1 million hein, euh, pour, euh, pour l'équivalent. Pour un pack de 3000, on est à 3 330 000 de tête. Voilà. Donc, on dépasse vraiment. Là, je vous ai dit du fois 1000, mais je suis en dessous de la vérité. Donc, l'objectif de la, donc la capitalisation totale, c'est 20 milliards 20. pour passer à un dollar. Hein, donc, pour passer à un dollar, ce pas tout de suite. Je tiens à le préciser pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, hein, mais c'est la possibilité. Donc, déjà, si ça fait du si on est à 10 centimes euh, de dollars, et eh bien, vous voyez, hein, étant donné qu'on est à, avec un pack minimum pour les, petits, pour les petits frileux à un million de dollars, euh, alors je dis petit c'est ce n'est pas, pas, pas péjoratif. Hein. On, on investit ce qu'on peut sans, sans perdre, hein, voilà, sans, sans risque de de, de, de mettre que l'argent euh, qu'on peut per se permettre d'investir. Ça, c'est très important. Euh, mais euh, voilà, étant donné que vous verrez qu'on peut mettre vraiment très petit à chaque mois. Euh, et qu'on est obligé d'avoir quasiment un million, un, million de, un million de parts, vous voyez, euh, même, à, même à 10 centimes, on est à, on est à, 100, 000, à 100 000 dollars en équivalent de, de parts. C'est énorme. C'est énorme. Euh, je vous montre aussi, euh, je le répète, ce n'est pas moi qui parle de alors, 1000%, 1000%. Euh, ça, c'est la, la majoration. Ça n'a rien à voir avec les fois 1000 dont, dont je vous ai parlé. 1000%, c'est énorme sur des produits, euh, ouais, sur une marchandise. Hein. On est bien sur une marchandise, on est bien sur un produit, on n'est pas sur du virtuel. Tout ce que je vous dis là, ça va, euh, la condition, évidemment, c'est que le produit soit vendu. S'il n'est pas vendu, hein, est ça, ça fait partie du capital risque. Donc... Euh... Il y a quand même une énorme marge, 500 millions, on vise un million, on vise un million de clients. On vise, la société hein, vise un million, de, un million de clients et on arrive à des, à des sommes bah, fantastiques. Et puis, ça, si on a un million, on pourra avoir deux millions, etc. Ça, c'est à, à vie, à vie de la société. C'est pas six mois, ce n'est pas, pas deux ans, trois ans et on arrête. Alors, il y aura une proposition, je vous le dis encore, je ne sais pas si elle va être tenu, pour justement, je parlais des frileux, ceux qui euh, bah, ne pas, sont pas visionnaires et qui ne voient pas l'avenir de la société, Libre à eux, il y aura une proposition, euh, il y a trois options qui ont été mises en place. J'en parle parce que je ne sais toujours pas si ça a été entériné. parce que moi, je trouve ça idiot, je vous le dis tout de suite, euh, idiot par rapport à, à cette proposition. Dans 18 mois, si c'est bon, vous décidez, ok, euh, bah, j'ai mis 10 000, j'ai pris un pack de 10 000, hop, fait, je fais du x2 donc euh, je dois avoir 20 000 je revends hein, voilà euh, bon ok sympa mais euh, merci d'être venu euh, je vois pas trop l'intérêt même si vous avez fait du x2 en 18 mois c'est excellent mais là vous rendez vous n'aurez plus rien au départ si euh, ça tenait 18 mois je pense que ça peut tenir 36 mois 36 mois ça c'est autre chose ça sera entre du x3 et du x50 suivant l'évolution là on est du x50 donc si on a mis 1000 dollars on va se retrouver avec si on a 50 très belle estimation sur 36 mois et un peu plus on est à 50 000 dollars 1000 dollars 50 000 dollars c'est exceptionnel déjà hein je pense que euh, en fait, ça et moi je parle que de 1000 dollars que du plus petit pack et pour finir euh, bah, si vous décidez de continuer eh bien, eh bien voilà c'est jackpot hein euh, et là on objectif, x euh, 1000, voire plus. Donc, euh, je le répète, on n'est pas sur un, un petit marché, on est sur 537 millions. Euh, je dirais que, bah, avec les détections, euh, justement, qui vont s'accélérer grâce au prix bas, eh bien, on va pouvoir parler de milliards. C'est euh, très triste d'un côté, mais c'est très important de pouvoir donner la possibilité aux gens qui, qui ne savent pas et qui ne prennent pas... Hein, qui ne prennent pas les mesures pour, euh, pour se soigner surtout qu'il y a pas que des médicaments mais puis il y avoir d'autres choses hein, pour pour le diabète hein, c'est pas simplement il hein, y a des solutions qui peuvent être très très bon marché mais si on si on sait pas bah on fait pas et puis euh, bah ça, ça peut mal se passer. Donc je vous parlais des offres aux investisseurs. pour l'instant bah, on est entre 1000 et 50 000 dollars ce qui est déjà pas mal. Hein. Et euh, pour les investisseurs stratégiques, 100 000 à 2 millions de dollars. Alors, bon, je, avec les chiffres que je vous ai mis à 1 000 dollars, bah, vous pouvez multiplier par, par 100, non, je dis des bêtises, par 100 avec un pack à 100 000. Bon, bien sûr, euh, je pense que vous n'êtes pas là pour ça, mais ceux qui… moi, ouais, C'est ce que je vise, mais pas directement, parce que je ne les ai pas en poche. Hein. Euh, et puis euh, d'ailleurs, c'est pas encore proposé, si vous avez des personnes qui sont capables de, dans votre entourage de payer ce genre de choses, eh bien adressez-vous à la société, à moi, puis hein, on se chargera de vous mettre en relation directe. Hein, ils seront très contents hein, parce que l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible si vous avez bien compris, mais pas trop vite puisqu'il y a quand même un développement qui va se faire. Hein, donc, on ne peut pas aller plus vite que le développement de la technologie. Voilà. Donc là, on est vraiment dans des chiffres pour vous montrer vraiment la réalité des chiffres qui ont été calculés sur des potentiels d'un million de clients hein. c'est pas de la voilà c'est pas des, des chiffres magiques donc un investissement de 10 000 dollars qui est sympa parce qu'on peut pour ceux qui ont un petit peu de, de finances peuvent euh, hein, peut faire un beau bah, un très très bon coup hein, hein, et, et, et ceci euh, bah, à vie. avis à avis de la société bien sûr hein. Euh, 10 millions de dollars, donc on est toujours sur du x 1000, ce sera même plus que sur du x 1000 sur cette étape 2, puisqu'on a quand même euh, quelques centaines de milliers de parts en plus, des 10 millions. Voilà. Et donc les dividendes, eh bien, alors ça c'est très très généreux, je ne sais pas si vous avez entendu parler des dividendes, combien distribuent On dit de 20, 30%, là c'est 50%, jusqu'à, hein, parce que ça fait énorme, c'est énorme. 50% des dividendes du chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Je peux vous dire, dans d'autres, c'est beaucoup moins. C'est la moitié. Voilà. Donc, euh, je ne vais pas citer. Donc, terminé. J'ai pris énormément de temps. Je m'aperçois, 19h30, je suis, je suis à la bourre. Donc, il euh, bah, y a un back-office. Pour ceux qui sont inscrits, il faut y aller. Hein, My, MLC, et puis, euh, ceux qui étaient anciennement dans, dans le back-office back précédent, qui, est plus, qui, sera, qui sera sûrement fermé très, très prochainement, mais c'est pour la comp compatibilité pour l'instant. n'y allez plus. Il faut aller sur celui-ci que vous voyez. Euh, et euh, bah, pour ceux qui ne sont jamais connectés, parce que je sais qu'il y a des gens qui étaient inscrits et qui ne se sont jamais connectés, puisque je vois qu'ils ne se, qu sont jamais euh, allés dans leur back office, eh bien voilà. Alors, il faut remplir les données de votre profil, hein, donc prénom, nom, email et tout ça, téléphone, très important, mais pas indispensable la vérification pour prendre un pack. Vous pouvez ne pas être vérifié et prendre un pack. Hein. Donc, qui euh, dit mettre de l'argent recharger, vous pouvez payer en USDT, voilà. Euh, pour ceux qui connaissent euh, Perfect Money, moi je fonctionne comme ça, c'est très, c'est excellent. Et puis pour ceux qui euh, n'y connaissent rien, eh bien, ça, c'est magique. Pour l'Europe, je précise, carte bancaire. Et ça, ça ouvre des, des potentiels euh, énormes pour beaucoup. Et puis, euh, bah, si vous payez en une fois, eh bien, terminé, vous avez votre PAC, vous avez vérifié, vous avez votre certificat, c'est terminé, on n'en parle plus, vous pouvez reprendre des packs. Hein, puisque ça, c'est hein, ce que j'ai fait. Moi, j'en avais pris un à, à 7500. Je n'ai pas fini de le payer, mais j'en ai repris un autre. J'ai décalé un petit peu pour ne pas avoir à payer, mais je paye 250 dollars deux fois par mois. Voilà, Donc, je peux me le permettre. Hein, et donc, euh, Je vais même sûrement en reprendre un autre, puisque mon objectif, je vous l'ai dit, euh, je pense pas que je vous l'ai dit, c'est 50 millions de dollars, euh, 500, 50 millions de parts, c'est tellement énorme, euh, et voir euh, le double euh, à la fin. Et euh, ça ne se fera pas n'importe comment. Alors, précisons, euh, je vais fermer le, je vais désactiver le son. Merci. La société, euh, vous avez vu, avec des noms pareils, euh, elle ne se trouve pas en Belgique. Hein. Euh, elle est en, clairement en Russie, mais elle est implantée à Sainte-Lucie, dans les Antilles. Pourquoi Parce que là, euh, tous les investisseurs peuvent y aller. Vous pouvez même payer en carte bancaire, ce qui est exceptionnel. Hein. Donc, euh, la société a pu avoir ça. Information, elle peut faire des contrats de paiement de, par carte bancaire dans d'autres pays, mais il faut avoir un nombre suffisant d'investisseurs. Voilà. À dire clairement, c'est possible, mais il y a des conditions. Vos parts seront cumulées dans, dans votre back-office, ça se cumule, ça se cumule tant que le pack n'est pas terminé de payer, si vous payez par échéance, eh bien, ça se cumule quand même. Et vous verrez Là, je prends l'avance sur le pack parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le présenter, mais chaque échéance payée hein, est euh, vos parts, ce sont vos parts qui vous appartiennent. Si vous arrêtez, je ne vous conseille pas parce que c'est la dernière échéance où vous aurez le plus, gros, plus grand nombre de parts. Ça, c'est important. C'est normal, la société veut se protéger, euh, dire… Ouais, voilà, vous avez dit que vous voulez mettre, je sais pas, 10 000 dollars. Euh, et le, le plus grand nombre de parts sera à la fin, puisque le but, c'est que vous allez payer entièrement votre pack. Mais je le répète, les parts payées, chaque échéance, eh bien, c'est à vous. Vous pouvez même éditer à chaque fois un, un certificat. Je ne vous le conseille pas, parce que sinon, vous allez le retrouver avec plein de petits certificats, entre guillemets. Voilà, donc j'arrête là. Je veux vous présenter le, très rapidement le back-office, bon, l'information que je donne pour le back-office. Ça, c'est important aussi. Le back-office est, est nouveau pour, pour les anciens qui ont perdu un petit peu depuis six mois ou un an euh, le fil de, de ce qui s'est passé. Je, compre, je peux comprendre s'ils n'étaient pas euh, voilà. Moi, j'ai envoyé des informations, mais je suppose que ça tombe pour la plupart dans, en spam, et ce n'est pas grave, ou c'est pas lu, hein, c'est normal, vous, on a énormément d'informations qui sont, qui sont euh, <rire> dans tous les sens, donc euh, perdre cette information, ce n'est pas… Euh, hein, voilà. Si vous l'avez eu, eh bien, euh, bravo à vous, puisque vous êtes au bon endroit hein, euh, pour, euh, pour un financement participatif efficace. Donc ce document, je peux vous l'envoyer, vous me le demandez. Je vais remettre le... dans discussion. Je remets. Je plus besoin de lunettes. Mais ça, c'est de la coquetterie. Vous verrez, c'est tout petit. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est mlc.mrevis.com, euh, dédié à donc. Euh dédié à cette affaire, vous m'envoyez, je vous envoie le document, de toute façon, je vais renvoyer le document qui va vous permettre déjà de vous connecter, ça c'est très important. Quand vous connectez, euh, vous pouvez changer, vous changer votre mot de passe si vous étiez déjà présent et si vous n'y étiez pas, eh bien, il y a certainement quelqu'un qui vous a donné son lien d'affiliation parce que ça marche par affiliation. Euh, si ce n'est pas le cas, bah, dites-moi, je ne suis pas inscrit et on se débrouillera, on trouvera toujours quelqu'un qui va être euh, qui va vous accueillir. Donc l'accueil, voilà, on a vraiment, et ça c'est mon back-office, hein, je vous le dis, je ne vous ai pas menti, j'ai pris un pack à 7500 et j'en ai pris un derrière. Donc mon objectif, c'est d'avoir, euh, ouais, j'ai encore 7 300 000 parts à, à payer, sachant que j'en ai j'en ai déjà euh, certifié, je vous l'ai montré. Euh, je vais dire que ce back-office est très complet. Play, puisque il a été testé dans un autre business depuis plusieurs années, donc il est efficace. Ce sont les données, vos données qui ont été migrées si vous y étiez avant dans Holo, et euh, bah, pour ceux qui, ont, qui découvrent, qui avaient euh, pris part à Holo, ils ont sûrement une bonne surprise parce que il y a eu un échange de, de tokens en par MSC. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui sont présents et qui étaient, et donc ils ont, ils ont fait une bonne affaire déjà. Hein, sans même prendre de packs, MLC, ils ont déjà des parts MLC. Hein, je ne vous le cache pas, c'est mon cas. Euh, et je vais vous le montrer d'ailleurs. Hein. donc C'était une belle affaire. donc Vous voyez, il y a un statut professionnel, donc c'est plus, le, le plus haut. Franchement, si vous êtes des développeurs, euh, être professionnel dans MLC Engineering, je dirais que c'est Peanuts. C'est trois directs et vous aidez vos trois directs à, à être aussi euh, au niveau, euh, pas professionnel, mais. Euh, Expert et euh, ça roule. Il n'est pas très très compliqué et il n'y a pas besoin d'avoir euh, 10 000 ou 20 000 membres dans l'équipe, sauf si c'est mal organisé. Il hein. faut bien s'organiser dès le départ. Moi, c'est ce que je conseille. Consacrez-vous euh, aux trois personnes. Si vous le voulez, il n'y a, a pas d'obligation. Euh, si vous voulez faire que de l'investissement, vous en parlez à personne, vous gardez tout pour vous. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est sympa pour amortir, voire même avoir un, des packs que, que vous pouvez payer avec vos commissions. qui seront dans, un, dans, le contact, dans le compte de partenariat que vous voyez là. Bon, je n'ai pas mis les chiffres, que j'ai des chiffres quand même. Pour l'instant, je vous dis, moi, je n'ai rien pris. Tout, tout ce que j'ai récupéré, je m'en sers pour payer mes packs. Voilà. Je n'ai pas sorti d'argent. Vous pouvez sortir votre argent si vous, faites du, de, si vous développez. C'est comme vous voulez, hein, c'est au choix. Donc le profil important, hein, donc vous voyez, euh, moi c'est vérifié, donc faut mettre, euh, là, voilà, faudra mettre votre carte d'identité, passeport sport euh, justificatif. Franchement impossible, impossible de pas être vérifié, parce que euh, si vous n'êtes pas vérifié, moi j'appelle Lena, hein, donc euh, une personne hein, qui parle français, qui est bah, la cofondatrice euh, de MLC Engineering et qui est, je connais depuis longtemps et euh, qui est adorable et qui va vous permettre euh, de faciliter euh, euh, eh bien, la, la vérification. Hein, si vous avez des, des documents à peu près en ordre, ça passe. Je hein, euh, bien à peu près, hein, pas des faux. <rire> voilà donc C'est quand même vérifié, mais c'est très, très souple Ce n'est pas un cas aussi où on va vous faire remuer, remuer de la tête. C'est ce que je veux dire. En tout cas, pour l'instant, hein, c'est pour ça que je dis bien qu'on est le 5 décembre. On verra après, peut-être qu'un jour, il faudra remuer de la tête pour être vérifié avis vu aux amateurs, on connaît, on connaît le truc. Donc voilà, j'ai gagné un, regagné un petit peu de temps par rapport au pack. Donc voilà, donc je vais vous présenter les packs, vous les avez dans le back office. Donc ça, c'est très important à comprendre puisque je n'ai pas arrêté de vous en parler. On est bien sur un premier pack à 1000 dollars. Donc si c'était 1000 dollars cash, là, c'est vrai que ça serait un peu dur. Mais vous, vous, vous pouvez payer en 20 fois, en 20 mois. Donc, ça fait combien? 50 dollars par mois. Franchement, euh, bon pour certains, ça peut être une belle somme, mais pour certains, euh, ça ne se verra pas. Hein. Et moi, je vous conseille, si vous voulez prendre vraiment un pack à 50 dollars, si vous n'avez pas plus de moyens, je vous propose celui-là, donc le pack à 1500 dollars, parce que regardez, on a la même échéance. On a la même échéance de 50 dollars, mais on paye en 30 mois. Et là, au lieu d'en avoir 940 000, on a 1 431 000. Alors, vous allez me dire, effectivement, on n'est pas à fois 1 000. Là, c'est un peu tatillon, mais c'est vrai qu'on n'y est pas. Et euh, bah, dépêchez-vous, hein, je vous parle, hein, on est à l'étape 2. À l'étape 2, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait passer dans 5 jours, il y a un compte à rebourse dans le back-office, à l'étape 3. Donc, on aura beaucoup moins, alors beaucoup moins, on aura moins, on aura moins de... Hein, de, de parts, hein, c'est quand même euh, le but, et c'est l'escompte qui est très important hein, l'escompte c'est facile à comprendre hein, c'est ce que vous, avez, le nombre de parts divisé par, euh, par le, le, le, le prix total de ce que vous avez payé c'est juste une division et vous voyez on est quand même à des parts qui sont à 0,1 centime 0,1 centime de dollars avec un petit chiffre derrière Qui c'est bah, pour moi euh, je crois qu'il n'y a pas trop trop à hésiter, 50 dollars, c'est celui-là. Hein Je dis pour les petits porteurs, pour ceux qui n'ont pas, pas trop de moyens. Euh, pour ceux qui sont un peu plus fortunés, bah vous allez pouvoir voir. Je vais vous présenter euh, le restant des packs après. Là, c'est un choix à faire. Vous allez voir les packs de 1000 dollars à 50 000 dollars. Quand vous avez fait votre choix, quand vous avez décidé de savoir si vous payez en une fois, en, en, 5, en, en 10 fois, en 20 fois, en 15 fois de, le pack que vous aurez choisi, eh bien, il suffira d'aller recharger, et là, je vous le montre. Alors, vous voyez, il y a, il y a des packs. Moi, j'aime bien celui-là, 3000, il est sympa. Hein, parce que là, on dépasse, euh, vous voyez, je vais te parler, 1001. Donc, avec 3000 dollars, on fait du x1001. 3 millions, 3, ah, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit 300 000, non, non, c'est 3300. Voilà, ce qui est quand même déjà énorme. Et bien sûr, plus les packs sont importants, plus euh, bah, l'escompte augmente. Hein. C'est normal. Hein, euh, vous prenez plus de risques à mettre de l'argent. Donc, on peut se baser. Euh, moi, j'aime bien aussi celui-ci à 3000 sur… Euh, alors ça, c'est à payer en une fois 3000 hein, pour avoir ça. Mais pour avoir un, un escompte un petit peu moins, mais euh, en étant raisonnable par mois, 120 dollars. Voilà, sélectionné. Moi, je vous rappelle, j'ai pris un pack à 7500 dollars, à, à 250 dollars, pardon, sur 30 mois. C'est mon choix. Donc, quand vous avez fait votre choix, que vous savez combien vous avez, vous devez payer, si c'est une échéance, 50 dollars, 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, 500 dollars, parce qu'il y a des packs, vous payez pour réserver la première euh, échéance. Ça, c'est très important parce que, quel que soit après euh, le changement d'étape, eh vous aurez les... les les conditions de l'étape à laquelle vous avez pris votre pack ça c'est très important puisqu'on est vraiment à la limite en ce moment donc prenez prenez-le dans, dans la semaine ça sera idéal donc le chargement et eh bien il y a un menu transaction monétaire alimenter le compte donc là c'est pas con, pas compliqué et regardez ce que je vous ai dit donc Tether, pour ceux qui connaissent hein, faut commettre un petit peu spécialiste est un petit peu dans la crypto, avoir un compte de en TRC20. Beaucoup, je sais, payent en, en ce moment avec ça, puisque c'est très pratique et on est, euh, sur, euh, on est raccord avec le dollar, hein, ça s'appelle le stablecoin. Perfect Money, que j'aime bien euh, aussi, hein, euh, que je privilégie. Et surtout, et ça c'est la, la, la très très bonne surprise, euh, pour l'Europe, je répète, un hein, cas bancaire. En dollars donc il y, une, il y a des frais de commission puisqu'il y a des, des trop de enfin, si vous payez en euros avec votre je suppose que vous avez une carte visa en euros hein, hein, si vous êtes en Europe et bien voilà donc c'est ça c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, génial parce que tout le monde peut mettre 50 dollars par mois avec sa carte Visa attention ce n'est pas automatisé ça ne sera jamais automatisé d'ailleurs ce qui vous permet justement euh, D'être, d'avoir la, de donner confiance à la société parce que si vous ne payez pas, ça veut dire que vous avez pris un investissement et que soit vous ne croyez pas, ça c'est votre choix, soit vous n'êtes pas sérieux et que vous n'avez pas fait le suivi. Hein. Ça veut dire que tout, tous les mois, allez on va dire deux, trois jours avant, euh, ne tentez pas le diable en attendant que, que votre pack puisse être désactivé. Hein. Ça arrive, on peut le reprendre, mais c'est compliqué. C'est très souple, mais c'est compliqué. Je le dis, il faut vous faire travailler et je n'aime pas ça. Là, vous pouvez travailler tout seul, vous êtes sérieux, vous payez en temps et en heure. Un, deux, trois jours avant, c'est idéal, mais si vous payez le jour même ou deux, trois jours maximum, je vous le dis, ça passe. Vous payez, terminez, vous chargez et vous payez l'échéancier. C'est super simple. Ça prend allez, cinq minutes, à tout cas, c'est pour ceux qui manipulent bien, un quart d'heure pour ceux qui ont du mal qu'on démouve pour, pour manipuler l'ordinateur. Bon là, Je rigole, mais c'est très, très simple. Ça va prendre un investissement un quart d'heure par mois. C'est quand même... Euh, voilà, c'est pas chronophage. Ça se passe comme ça. Voilà. Par contre, la carte bancaire, je tiens à préciser parce que même si c'est précisé, il y, a un, il y a un gros bloc qui est précisé ici. Hein, trois conditions. Je, je le dis... Euh, la carte bancaire, c'est un prestataire. Ce n'est pas MLC Engineering, ce n'est pas la plateforme. C'est un prestataire qui permet de payer en dollars avec la carte bancaire. Mais, il y a trois choses à bien euh, suivre. Mettre uniquement le prénom, le nom, donc first name, last name et le pays. Mettez pas l'adresse, ça pose problème. Pas pourquoi, mais voilà. Deuxièmement, il faut que la carte soit au nom de, bah de la personne qui est dans le back-office. Donc, euh, si c'est Jeannette Robert, eh il bon, faut que la, la, la carte bancaire soit à Jeannette Robert. Ça, c'est une contrainte. Quelqu'un ne peut pas payer par carte bancaire pour un autre. Sinon, euh, utiliser du LUSDT, ça, va très bien. Mais il faut être spécialiste. Troisième condition très importante, si vous voyez que ça, ici, ce n'est pas en anglais, c'est que vous avez une traduction automatique. Google ou machin, et ça, euh, il n'aime pas. Hein, ça tourne sur la France. Hein, je le répète, ce n'est pas euh, MS Engineering, c'est le prestataire qui, son formulaire, fonctionne comme ça. Donc, si vous respectez ces trois conditions, il n'y a aucun problème. Étant donné que, alors, oubliez ce que j'ai dit là, surtout pas le code postal et tout ça, prénom, nom, France. Et ça fonctionne très bien. Comme euh, bah, ce n'est pas, pas en Europe, eh bien, vous n'aurez pas le Secure 3D. Hein, donc ça arrive tout de suite. Donc faites bien attention quand vous chargez. Hein, mettez bien le montant hein, parce qu'on euh, peut dire tiens, je me suis trompé. Euh, mais là, hop, c'est immédiatement chargé sur le compte. Quand c'est payé, vous aurez un truc que vous ne pouvez pas louper. Voilà, vous aurez ça. Hein? Alors, j'ai oublié dans le back-office. Pas de traduction automatique, sauf si vraiment vous n'avez pas les, les langues qui sont proposées. Alors, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais il y en aura de plus en plus. Parce que United euh, sont des spécialistes de langues. Hein, ils ont vraiment, hein, pro, pro, euh, ils peuvent mettre 15 langues sur le back-office, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, mais c'est du boulot quand même. Le règlement est bien passé. Mettez sur le petit drapeau en haut à droite dans votre back-office la France et c'est pas mal. Il reste, il y a des, des choses qui sont pas encore traduites. Au fur et à mesure, ça va disparaître. Hein. Mais euh, le plus gros pour pouvoir euh, le faire en français, et eh bien, ça se passe très bien euh, sans passer par une traduction automatique. Et ce que vous, si vous voyez quelque chose qui vous, qui vous choque les yeux, et eh bien, dites-le moi, hein, parce qu'il encore euh, des trucs qui sont pas euh, catholiques, si on veut si on dire ça comme ça. Voilà. Donc, je regarde. Ouais, voilà. Dernière étape, Et eh bien, là, vous avez chargé. Et eh bien, vous allez passer. Alors, là, c'était dans le cas où j'ai pris un deuxième... Euh, un deuxième pack, donc il me dit inscrire un autre pack, un autre tempérament. Euh, pack, tempérament, c'est la même chose. Hein. Euh, passer au règlement des mensualités, eh bien c'est là. Hein. Donc, si vous n'avez pas encore de prix de PAC, eh il va vous demander de payer... Vous avez un super, un, un super échéancier qui va vous donner ce que vous allez avoir à payer tous les mois, un suivi. Donc, euh, c'est comme si vous avez voilà, votre calendrier de paiement. Voilà, c'est quand même. Moi, je vous conseille de le fermer parce que si vous avez pris 30 mois, il bah, va falloir encore descendre pour arriver ici pour le paiement réel. Alors, moi, j'ai fait un double paiement euh, de 250 dollars. Faites comme vous voulez, mais euh, ça dépend si vous voulez privilégier… Euh... Des petites parts bonus, alors pour 50 dollars, je vous le dis, ce n'est pas tellement utile. Il y a, pour des grosses sommes, ce double paiement, ça peut être intéressant parce qu'on a des parts en bonus. Là, j'en avais 17 000, donc euh, c'est sympa. Hein. Euh, donc, j'ai payé en deux fois. À savoir que c'est un peu particulier parce que vous ne sautez pas d'échéance. Vous sautez une échéance et vous faites un paiement mois par mois. Par exemple, là, j'aurais pu faire paiement ordinaire, je paye une fois 250 et je reviens… Et je refais la procédure, 250 dollars. Hein, voilà. Ça, c'est la subtilité. Alors, vous voyez, compte partenariat, 250 dollars, malheureusement, je n'aurais pas pu. Mais euh, euh, j'en étais pas loin. Donc, ça, c'est ce que j'ai gagné, ce que je vais vous montrer en quelques minutes. Pour euh, si vous voulez. Et ça, ceux qui ont, qui veulent faire que de l'investissement, euh, eh bien, vous pouvez aller euh, regarder le match. Il n'y a pas de problème. Euh, je pense que vous avez déjà bien gagné avec ça. Et pour ceux qui veulent rester encore 5-10 minutes, je vais vous présenter le plan, le plan, euh, ce n'est pas une insulte, c'est multi c'est vraiment multi -niveau. Voilà. Donc, euh, bah, je remercie déjà, alors, inscrire le pack, hein, je n'inscris le pack. Là, je vous montre la procédure, mais c'est relativement in, intuitif, hein, vous arrivez, euh, si vous cliquez pas sur inscrire le pack, il y en a un qui m'a dit, ah, bah, ça va marcher. Euh, il dit, bah, il y a un gros bouton bleu à inscrire le pack. Ah ouais mais je n'ai pas cliqué. Bon, voilà. Pas inscrit. voilà peut des erreurs comme ça. Il peut y avoir d'autres erreurs plus subtiles. Si vous avez un problème, bah, euh, contactez-moi. Hein. Soit sur Telegram, euh, il y a un, quand vous êtes inscrit, bah, mettez-vous sur mon, sur mon Telegram que je gère. Mais il y a d'autres Telegram euh, officiels de la société. Donc, euh, le Telegram, bien sûr, MLC Engineering France. Voilà, voilà. Donc, euh, dès que vous payez, là vous avez vos parts. Et vous pouvez, si vous avez vérifié votre compte, le transformer en certificat. Alors, je vais passer très vite. Euh, là, euh, je vais vous parler, euh, pour être partenaire, Eh il faut signer un contrat de partenariat que vous pourrez imprimer si vous voulez. C'est en anglais, hein, puis en russe. Bon, en anglais, on comprend. Ça ne sera jamais traduit, ça, euh, clairement, parce que c'est juridique et c'est très particulier. Mais en anglais, on comprend très bien hein. Pour ceux qui ont des notions d'anglais minimum, moi, j'ai compris. Donc, ça va passer. Ceux qui ne qui, qui pigent rien en anglais, bah, effectivement, prenez votre contrat et puis essayez de faire un Google Traduction pour comprendre à peu près. Mais euh, bon, voilà, ce sont des contrats relativement classiques de partenariat, c'est-à-dire que vous en, vous, engagez, vous engagez pas, même pas. Hein. Quand vous cliquez, vous aurez un lien d'affiliation, que vous utilisez ou pas. Hein. Moi, je conseille à tout le monde de le faire. Parce qu'on ne sait jamais, peut y avoir un déclic. Non, non, je ne veux pas… Hein. Je ne veux pas en parler autour de moi, mais je trouve que c'est bien, regardez tout ce que j'ai. Et en plus, vous aurez un, un, un beau certificat. Hein, voilà, je vous montre le mien. Alors, ça, c'est mon certificat euh, que, que j'ai obtenu. Euh, ça, c'est la société, je vous dois parler simplement ici. Je, je, voudrais, je voudrais quand même vous le montrer. Regardez le nombre de parts que j'ai. J'ai accepté le nombre de parts, j'ai été vérifié, 15 millions. Donc, euh, c'est une première, une première salve pour moi. Et voilà, j'ai un, déjà un certificat. Ça a à peine commencé depuis quelques, quelques semaines, on va dire, euh, pour MS Générale. Et euh, j'ai un beau certificat, ouais, il n'est pas vieux, hein, 24, 24 octobre. Un certificat de 15 millions, c'est nominatif, c'est à vous. Euh, dans, ça sera dans un registre hein, et euh, personne ne pourra vous le prendre. Hein, et euh, ça peut être soumis euh, à héritage. Hein. Donc, il euh, y a possibilité euh, que vos enfants héritent de, de, de ce truc fantasmagorique, je dirais 15 millions, Dans 100 millions, je, veux dire, je vais je vais faire peur à tout le monde. Hein. Et c'est mon objectif. Donc, voilà voilà mes objectifs. J'espère qu'ils seront euh, bien élevés, hein, si supérieurs à moi. Je vous ai dit, je vous dis, si, vous, si vous vous souvenez, là, je vais vous faire un petit calcul. Mais Je le connais. Hein. Avec 100 millions de parts, on a 2% de, des parts qui seront distribuées par le financement participatif. Voilà, je n'ai pas fait de tête, hein, hein, mais euh, 100 millions pour euh, 5 milliards hein, de, de parts. Voilà, donc je vous encourage à bah, prendre le pack que vous souhaitez et puis euh, bah, de bien suivre les échanges. Voilà. Pas compliqué, euh, pas compliqué. l'ai hein, euh, dit un quart d'heure par, par mois. Et pour ceux qui veulent encore m'embosser et qu'on les sous, eh bien ils payent une fois et terminé. Voilà. Ils attendent, ils suivent leur investissement. Ça c'est très important hein, parce que si vous investissez et puis que vous n'avez rien à faire, c'est quand même dommage. Hein. On aura quand même certainement beaucoup d'informations euh, sur le déroulé et le, et le suivi de, bah, de, du projet. Hein. Là, je, je sais que je peux faire confiance à HoloLineMetel. Voilà. Donc, j'arrête le partage. Maintenant, pour ceux qui veulent arrêter, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et euh, Voilà, pour ceux qui veulent à la soupe, je vais essayer de le faire en cinq minutes parce qu'il n'est pas compliqué. Il y a un plan de marketing. Voilà, je pense que ça peut intéresser quand même. Vous voyez, en fait, je, je ne l'avais pas. Je ne l'avais même pas ouvert parce que je me doutais que j'allais avoir des soucis, que je serais hors-temps. C'est quand même assez important, surtout qu'ils ont fait un, un truc bien sympa. Alors attendez, je ne l'ai pas ouvert, je n'avais pas prévu de, de l'ouvrir hein, pour être... Euh, pour être, pour, pour être clair, pour être il arrive. Alors, je vais là, je ne vais pas avoir le temps de. Je vais vous montrer euh, l'essentiel. Je partage l'écran. Alors, à savoir que ce qui vous est proposé est facultatif. Mais je, mais je le recommande parce que ça vous permet déjà d'amortir vos parts que vous avez, voire quasiment les avoir gratos, et voir pour les plus ambitieux, eh d'avoir payé vos parts gratos, avec euh, entre guillemets gratos, vous avez quand même fait un peu de travail, et euh, eh bien, un, un petit peu de revenus derrière, voire beaucoup pour ceux qui seront très ambitieux. Donc, le plan de marketing, je ne vais pas euh, donner les informations, je vous en ai parlé, il faut le statut de partenariat. Tout ça, c'est dans le back-office, vous pourrez le voir, ou vous me le demandez pour ceux qui sont intéressés. Je le répète, ceux qui sont intéressés, si hein. vous n'êtes pas intéressé, aucun intérêt. Euh, regardez, on parle d'évolution de carrière, voilà, euh, eh bien, augmentation de ses revenus, c'est ce que je viens de dire. Donc, les statuts, eh bien, il n'y en a pas 36 000, il y en a 5. Vous arrivez, vous avez, vous avez validé votre contrat de partenariat, vous êtes partenaire, vous avez un lien d'affiliation que vous diffusez. À savoir, qui est plus sympa, moi je trouve, que vous pouvez, si une personne est intéressée, vous pouvez mâcher le travail, c'est-à-dire que vous pouvez inscrire directement vos... Euh, vos filleuls, si vous avez le nom, prénom, email, hein, je crois, c'est ça, le téléphone, et les quatre informations, vous pouvez les inscrire directement à partir de votre back-office. Voilà, après, il faudra qu'ils valident un mail, et ça, je cours après les gens, valider le mail que vous recevez. Alors, je sais, ce n'est pas évident, parfois, ils tombent dans l'espace, et voilà, et quand c'est validé, vous pouvez agir, sinon, on ne peut rien faire après, je ne peux même pas vous aider. Donc, partenaire, spécialiste, 250 dollars, perso, et 450 dollars, direct. Alors, direct, ça fait quoi Ça fait deux investissements à, à 100 dollars. Même, même, même en ayant les... Ceux qui ont pris 50 dollars, en deux, en, en deux mois, vous, vous y êtes arrivé. Quoi. Hein, ils ont payé 100 dollars de, de échéances et vous êtes spécialiste. C'est vraiment... Ça, c'est finger in the nose hein, pour ceux qui développent. Master, bah, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Mais j'insiste beaucoup, trois investisseurs. Trois investisseurs avec un minimum de 200 dollars. Regardez, 500 dollars, bah, c'est vous. C'est normal, vous êtes… Euh, hein, euh, il faut quand même avoir investi soi-même. Hein, euh, hein, si vous avez zéro et que vous avez, euh, hein, vous avez trois masters, eh bien vous l'avez dans le baba, je vous le dis. Alors, clairement, il faut être clair. Hein? Donc, la condition, c'est d'investir. Moi, je l'ai dit, pour ceux qui ont les moyens et qui, qui veulent déjà être experts, prendre un, un pack à 1500 dollars et hop, ils sont tranquilles. Euh, franchement c'est très facile si vous avez compris étudiez la chose euh, je vous ai dit il n'y a pas besoin de 2000 personnes hein, arriver euh, expert ça va assez vite parce qu'il faut trois masters et comme pour arriver à 3 masters regardez 500 dollars, 2000 dollars hein, voilà. par contre une chose est possible c'est de développer en, di en, en direct à un maximum vous avez 15% au, au maximum vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je vous conseille, si vous voulez développer intelligemment, de vous appuyer, trois personnes, et les aider, et faire. Parce que là, eux, ils vont se sentir motivés, ils vont avoir des... bah, plus de commissions. Alors, 20 heures, deux minutes, tu si vous me donnez des minutes. Regardez comment ça se passe. Eh bien, euh, ça ouvre euh, des niveaux. Partenaires, alors ça, c'est rare. Parce que quand on est partenaire, on signe un contrat, en général, on a un niveau. Là, on est déjà sur quatre niveaux. Il y en a qui peuvent s'en contenter, hein, il n'y a pas de problème. Au départ, hein, il n'y a, a pas de limite de temps, il n'y a pas de contrainte, euh, voilà, à part les, les, les, les contraintes que je vous ai dites de chiffres d'affaires. Sinon, euh, vous pouvez faire ça en, en, en trois jours, quatre jours, vous trouvez trois investisseurs, vous êtes déjà très, très bien, euh, mais vous pouvez mettre un mois, deux mois, trois mois, c'est à vous de voir. Hein. Donc, 15, 4, 2 et 1 Alors, pour ceux qui ne savent pas, quel est le deuxième niveau Eh bien, vous avez parlé à une personne. Okay c'est votre premier niveau, vos directs. Lui, il a dit ouais, ça m'intéresse. Je, me, je, me je vais profiter de ce contrat de partenariat. Eh bien, il en parle. Eh bien, lui, il va être à votre deuxième niveau, et ainsi de suite. Et ça se développe. Moi, je vous conseille de vous concentrer sur vos directs et, comme je vous l'ai dit, d'aider les, les trois qui vous sont les plus, les plus pertinents dans vos investissements. Dans vos partenaires, il y, a des, il y a des personnes qui ne voudront jamais développer, il faut bien comprendre ça. On le sait, ça, ça va être des années, des années, et ils ont tout à fait raison, c'est leur choix. Donc, quand vous passez spécialiste, suivant les, les critères que je vous ai montrés au-dessus, vous ouvrez à un cinquième niveau. Vous, vous êtes toujours à 15%, mais là, vous, vous passez à 5, 4, 2, 1. 1% sur le cinquième niveau, ça paraît peu, mais ça peut faire beaucoup. Euh, on peut toucher, on peut toucher des, des, on va dire de l'argent à vie avec ça, hein, puisque ce sont des packs. Et ensuite, on aura du, du, produit, euh, du produit réel sur le marché, sur les ventes. Donc, ce n'est pas simplement sur la vente de packs. Vous comprenez Donc, il y en a dans vos, dans vos réseaux qui vont vouloir utiliser le produit, qui vont l'acheter. Et euh, hein, c'est un produit de pack et aussi réel de produits qui vont s'enchaîner au fur et à mesure en commençant par le, le CGM. Master, 15%. Alors là, on passe de 2 c'est sympa, donc ça vaut le coup d'être master. 7 5, 3, 2, 1. C'est à 5 et 0,5. Alors, je vais vous dire, c'est un, un plan basse, ça. C'est un plan euh, voilà, qui vient de, de l'Est. Ils aiment bien ce genre de plan parce que euh, c'est si vous ne développez pas, si vous ne prenez pas les mesures, vous voyez, les mesures sont quand même faciles à, à cadrer. Vous, net, euh, vous pouvez vous vous, vous, vous, vous rester partenaire parce que vous n'avez pas bien appliqué les, les consignes. Et ça, c'est important. Je ferai spécialement un, une explication, même si ça n'a pas besoin d'expliquer de euh, ça pendant une heure, mais de bien euh, cerner et bien comprendre l'intérêt de vous baser sur vos trois. Je vais le répéter au moins six fois, je pense. Bref. Donc, 15%. Je le dis parce que je ne l'ai pas fait dans un business et je m'en mors les doigts. Bon, je l'ai dit. J'ai beaucoup de personnes et puis voilà, pas fait. je suis arrivé, je suis à la moitié. C'est lamentable. Mais bon, ça c'est mon histoire. 15%, 7%, 5%, 4%, 3%, 1%. Et là, on arrive à des euh, 9 niveaux. 0,5, 0,5, 0,5. Moi, je vous dis, dans l'autre business, je suis resté là. Malheureusement. Parce que c'est très, euh, très similaire. Et je le regrette. Parce que tout cela, là, je le vois. Mon filleul, lui, il est passé au-dessus. Il a le niveau... Euh, moi, je suis, je, suis, je suis master, je suis master, je ne suis même pas expert. Il est expert, alors que moi, je suis master. Et c'est bon qui fait tout le boulot, mais ce n'est pas grave. Il, a, il est rémunéré sur 20 niveaux. Ça peut vous paraître farfelu, mais je peux vous dire que les 0,5, bah, ça tombe. Ça vient de partout. Il faut avoir développé. Et professionnel, bah, là, vous passez à 16 c'est faisable, pas pour tout le monde, il hein, faut, faut être clair, mais euh, bon, le plan est, est comme il est et euh, c'est absolument réalisable. Voilà, j'arrête là. C'est un aperçu de, des possibilités de gains supplémentaires euh, en plus de, de l'investissement participatif. Hein, donc, euh, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je ne peux que vous le conseiller. Donc, j'arrête le partage. Je pense que on va tous se dire euh, bonne soirée. En tous les cas, merci d'être venu. Et puis, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, reposer, euh, à me les poser. Euh, J'y répondrai volontiers. Si je ne connais pas la réponse, comme vous savez, maintenant, je suis très proche de la direction. Donc, euh, voilà. Et je vais regarder, oui, euh, les mails de euh, Bonjour Bernard, même si ce n'est pas tout à fait le, le sujet là, mais parce que ce n'est pas tout à fait la même, le même business, mais on, on en parlera absolument. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me, à me contacter, euh, que je puisse vous aider, mais euh, il faut vraiment n'hésitez pas à me... Demandez euh, à me donner votre mot de passe pour que je puisse vous co connecter à votre compte, que je le paramètre bien. Je peux faire ça. Ce n'est pas tout à fait mon rôle, mais je peux le faire. Euh, parce que je, je l'ai fait plusieurs fois, je sais comment on fait. Et je sais que ça sera bien paramétré. Donc, euh, pour ceux qui sont là, pour Driss, pour Jean-Bernard, bah, oui, j'ai fait, fait ce qu'il fallait. Pour Flora, je ne sais pas, Gérald, Alors si, je sais qu'il il investit, Gilbert aussi. Donc, voilà. C'est très important, et pour ceux qui vont m'écouter dans le replay, c'est très important d'aller vous connecter une première fois. J'insiste beaucoup parce que j'ai à peu près 200 personnes pour l'instant, un petit groupe, mais je, il y en a énormément qui ne se sont pas connectés et qui ne savent pas où ils en sont, qui n'ont pas suivi l'affaire, euh, qui ne savent pas qu'on est passé euh, d'un back-office à un autre. Donc, euh, ils sont perdus et puis euh, ils risquent de propager de mauvaises informations. C'est ce que je voulais dire. Donc, on a vraiment un, un produit réel avec, euh, pour résumer, une possibilité de fois 1000, x 1000, après, suivant les conditions de développement, bien sûr, hein, et ce n'est pas pour tout de suite, mais on peut atteindre du x 2, du x 3, du x 50, comme je l'ai dit, dans un laps de temps absolument raisonnable. Et ce qui est formidable, c'est que c'est euh, bah, que... C'est sujet à, à héritage. Donc, ce que vous faites pour vous, vous pourrez en profiter. Mais euh, je pense que votre famille, vos héritiers en profiteront aussi. Hein et ça, c'est ce que je souhaite faire. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Euh, J'arrête. Et puis, euh, bah, euh, bonne partie. Euh...